tu vois le football. Et c'est pas une trahison ou quoi que ce soit. Il y a des Brésiliens, les Daniels et la Copa América. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce qu'on a vu les Brésiliens s'en prendre à ces personnes-là Non, pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup de Brésiliens également qui étaient dans ce mindset. Alors, peut-être que le fait que le Brésil ait gagné la Copa América précédente, euh, voilà, euh, apaise les tensions. Voilà, les gens veulent voir un joueur comme Messi, comme Messi, je veux dire, décoré, enfin. Mais ce n'est pas un blasphème que de ne pas supporter ton pays. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire que c'est pas un acte patriotique ou quoi que ce soit mais les encore une fois, on parle d'un jeu, on parle de 22 mecs qui courent derrière un ballon, on ne parle pas là d'un acte et souvenir champion du monde. Vous avez totalement le droit de ne pas supporter l'Argentine, de ne même pas vouloir voir Messi champion du monde, parce qu'encore une fois, le foot, chacun le vit à sa manière, vous êtes supporter de la France, ou ouais, vous préférez voir, je sais pas, moi, Mbappé, Griezmann être champion du monde, peu importe, ou alors chacun a ses raisons personnelles, mais s'il vous plaît, arrêtez vos... vos...